Allemand, euh, ça apporte beaucoup de liberté. Moi je trouve que ça vraiment bien. On peut vraiment choisir les modules qu'on veut à la faculté et je pense la France devrait s'en inspirer. Euh, le système allemand c'est très compliqué d'abord, comme je pense, parce qu'il y a tout le système de gymnase, de jungle, schule, tout ça j'ai rien compris. Sexte, art, tout aussi. J'ai rien compris pour les âges. Donc, bah, concernant euh, l'éducation, on euh, ne connaît réellement que les, que les crèches et en fait euh, les crèches. Les françaises sont beaucoup plus accessibles que les crèches allemandes et qui malheureusement, quand elles existent, ferment souvent très tôt, vers 14 heures Pour moi, le système éducatif allemand, c'est aussi plus de liberté, que ce soit au collège, au lycée, il y avait déjà des cours qu'on pouvait choisir ou alors plus d'ouverture même dans les cours à la base.